Pas par hasard, parce que je pense que le point de départ, il vient d'un parcours assez personnel, intime. À un moment, en fait, quand je faisais mes études, il y a deux choses. En gros, deux expériences assez fortes pour moi. La première, c'est qu'à un moment, j'étais pas si loin d'ici non plus, quand j'étais étudiant à Rennes, sans rentrer dans la rivalité que l'on connaît. J'étais à la fac et à ce moment-là, j'ai travaillé avec une asso où j'ai accompagné une famille qui arrivait d'Angola pendant une année. Mm -hmm. Donc c'était un accompagnement administratif, scolaire, pour les inscriptions, trouver le logement, enfin bref. Je me suis retrouvé assez proche de cette famille qui venait de perdre le père de la famille dans La Traversée. Ils avaient fui l'Angola, la guerre civile, mm -hmm. en tout cas ce qui avait suivi. Et euh, ça, c'était la première chose. La deuxième, après, quand j'étais à Paris, pendant que je rêvais de faire du cinéma et que je faisais mes courts-métrages, et que euh, mm -hmm. je travaillais à côté, dans une asso, justement, où je travaillais avec d'autres structures, où l'idée c'était de faire des courts-métrages avec des populations à la marge, notamment des exilés. Mmh. Et euh, l'idée c'était de leur faire euh, les pousser, de les pousser à ce qu'ils se racontent par le biais de la fiction, donc euh, avec des petits courts-métrages, de se raconter, de raconter leur parcours d'où ils venaient. Mmh. Et en gros, ces expériences m'ont euh, appris deux choses qui, comme ça, semblent un peu euh, évidentes, mais euh, qui sont quand même importantes. La première, c'était que l'exil est un deuil. Mmh. Je trouve qu'il euh, y a vraiment cette, mé cette mécanique-là, moi, dans ce que je connaissais de plus occidental ou classique, le fait de perdre un être, euh, de perdre un être cher. Je retrouvais cette mécanique-là dans l'arrachement à un pays, dans le déracinement pour quelqu'un de ses origines. Donc ça m'avait marqué. Et la deuxième chose, c'était ce côté beaucoup plus physique qui, je l'espère, on retrouve dans le film. C'est euh, le fait que euh, c'est un quotidien de traquer, en fait, d'être exilé. C'est une traque continue, c'est euh, une chasse à l'homme, sans tomber dans des dénonciations en disant ça. C'est juste quand il raconte factuellement, c'est tout le temps se cacher, tout le temps devoir fuir, c'est cette urgence-là. Et le fait que ça arrive autant dans les discours, et justement dans ces courts-métrages d'ailleurs que l'on faisait, j'ai voulu aller vers justement ce film de traque. C'est un peu de façon très frontale ce que j'avais dit aux producteurs en les rencontrant, c'est que si on fait un film sur des gens qui sont sans cesse traqués, pourquoi ne pas aller vers le film de traque Mmh. Et en gros moi, en me rendant sur place, en étant en maraude, en travaillant avec des assauts en rencontrant des gens, en faisant des... cette enquête scénaristique La situation à la frontière s'est intensifiée ces dernières années mmh. Et je crois que ça a tendu de plus en plus le film Tout ça a nourri les survivants, le fait de vouloir faire un film qui démarre comme un drame intime Une sorte de chronique comme ça à la frontière, mmh. franco-italienne Pour justement, via le genre et donc via la fiction, pour ne pas se réduire qu'au documentaire et donc à un sujet... Qui ne serait, qui ne pourrait être que social et politique. Non, la question c'était où est-ce qu'il y a du cinéma là-dedans. Et c'était faire muter le film un moment, en allant vers le film de genre aussi, le film de survie, le film de trac, mm -hmm. et du coup le western aussi. Parce que moi, la première fois que je suis allé à la frontière, j'ai un souvenir assez précis. Il est minuit, je suis avec une assaut. On va voir s'il y a des réfugiés qui sont en galère, si on peut les aider, enfin voir ce que l'on peut faire, pas les faire passer. Mm -hmm. Vraiment, une fois sur le sol français, comment les rediriger? Et moi je suis vers Mont Genèvre et au loin, il y a cette image vraiment de voir des 3 à 4 exilés qui cherchent comme ça à passer la frontière. Cette image très forte, que je répète un peu partout où je vais, qui a nourri le film, c'est ces fantômes qui hantent les vallées, tout simplement. Mm. Parce que je pense que visuellement, c'est très fort de le voir. De voir la police aux frontières partir en motoneige, moi qui euh, suis sur place avec mon euh, Denis Minoché, le Cowboy en rédemption en tête, mm. où je savais qu'il allait rencontrer une euh, réfugiée, une exilée, qui était justement dans cette dynamique de deuil, elle, là, c'est un des thèmes du film. Mais j'avais ça en tête. Mais à ce moment-là, quand j'ai vu ça, c'est venu convoquer un réseau d'images qui se rattachait au western, à des films, justement, une fois encore, de survie, de trac. Ça m'a semblé organique et présenté comme ça, en écrivant un film comme ça. J'avais l'impression de trouver euh, ce fameux angle dont on parle quand on attaque un, un sujet, mmh. et on est allé à fond là-dedans pour raconter justement ce que c'est aujourd'hui de passer la frontière franco italienne raconter ce sujet-là et en même temps se poser la question quelle fiction faire sur un sujet comme celui-ci. Je trouvais ça délicat d'être justement sur un débat frontière, pas frontière, est-ce qu'on peut accueillir toute la misère du monde Moi, vraiment, en ayant le nez là-dedans et en ayant travaillé avec des gens, ces populations-là, euh, c'est des sujets qui nous dépassent, enfin un moment qui dépasse ouais. même le film. Et moi, il n'y avait pas ce côté moralisateur, leçon de morale de « bah si, faut toutes les accueillir, allons dans une forme de misérabilisme sentimental, je ne sais pas quoi ». C'est fort euh, comme terme ce que je dis là, mais c'était justement dire dès la première scène, par exemple, c'est quoi être une femme exilée, paumée dans les montagnes, quand les flics arrivent, bah, c'est juste fuir. Donc c'est euh, comment on raconte ça, est-ce qu'on fait un plan séquence et qu'est-ce qu'on va, dans le côté immersif pour le spectateur, dire. C'est là où moi je vois un objet, une, euh, un outil qu'est le cinéma pour raconter ça. Oui, parce qu'il y avait la volonté de faire un film assez droit, au sens épuré, mmh. assez efficace, ce que je concède complètement, que j'assume et qui, je trouve, en fait faisait sens. Après, euh, dans la rétention d'informations qui, par exemple, peut-être relative au personnage de Samuel, c'était le réduire, lui, avant tout, à son histoire intime, créer un personnage sur sa douleur, le de long son deuil, donc, mmh. parce que je ne voulais pas, justement, qu'il y ait un parcours... Euh, qui aurait pu être celui d'un militant, par exemple, qui est déjà dans ce quotidien-là et qui se retrouve à faire peut-être un acte hors la loi, parce que c'est le cas, faire passer mmh. la frontière, même si le délit de solidarité n'existe plus vraiment, que qu'apporter secours à quelqu'un sur le territoire, c'est différent d'avant. Faire passer la frontière à quelqu'un illégalement, ça reste illégal. Mais je ne voulais pas justement faire ce parcours de militant ou faire le parcours d'un raciste xénophobe qui, à la fin du film, se dirait ah, « en fait, ils sont un peu comme nous », qui a fait ce chemin-là. Mmh. Je me disais que, et avec Clément Penny qui a écrit le film avec moi et avec qui j'avais fait mes cours et avec qui j'ai pu faire ce long, on s'était dit, euh, réduisons justement ce que l'on a comme éventuelle empathie au début du film à cet homme endeuillé pour que ce soit d'ailleurs la raison pour laquelle il l'aide, sans vouloir euh, surstabiliser mmh. le, oui. le manteau. Il l'aide parce qu'elle parle des affaires de sa femme, il se retrouve dans cette dimension intime, donc universelle, et lui, il se retrouve propulsé dans ce monde-là via euh, cette rencontre, via ce qu'elle évoque potentiellement pour lui, et via le moment où il en est dans sa vie. Mmh. Mais c'est à aucun moment du militantisme ou un chemin inverse de conviction. Parce que euh, je voulais qu'on soit un peu plus comme... Je pense qu'on est tous un peu Samuel dans cette scène de bus au début du film, où on est à l'intérieur du bus, tous spectateurs de ce que l'on voit de l'autre côté de la route, mmh. où on ne peut rien faire. Ouais, il bah, y a des réfugiés dans la vallée, bah, qu'est-ce qu'on y peut, qu'est-ce qu'on peut mmh. faire Enfin, rien. Ça, je pense que c'est la majorité des gens. Et j'aimais ce chemin, justement, assez universel qu'il fait pour elle. Ça reste un geste, il l'aide, mmh. un geste nécessaire. À aucun moment, le film, c'est une histoire d'amour pur. J'estime que c'est une histoire d'amour pur au sens où il n'y a aucun nérotisme. On ne voulait pas qu'à la 50e minute du film, ils se péchoient tous les deux. Mmh. On aurait trouvé ça maladroit. Parce que moi, je trouvais que c'était plus intéressant de réduire justement ça à un geste nécessaire, solidaire. Et d'ailleurs, dans la rencontre entre deux et dans cette scène, justement, il la change. C'est ce qu'on s'était dit à l'écriture, là où c'est une scène où il se déshabille. On a fait une scène où il l'a C'était un peu le truc qu'on avait trouvé quand on avait pensé la scène qui nous plaisait, qui allait raconter leur histoire, ce, cette humanité qu'il y a entre deux. La rencontre de deux personnages qui, justement, en fait, devient un duo parce qu'ils se méfient l'un l'autre au début du film, comme n'importe quel bon duo au cinéma, où, à un moment, le duo s'incarne parce que, justement, ils se reconnaissent dans leur douleur aussi. Ils se reconnaissent dans leur passé. Ils vont d'ailleurs conserver de l'autre que la douleur, je crois. Mmh. Et justement, comment ce duo peut se faire confiance C'est via cette urgence de fuir, cette urgence de passer la frontière, cette urgence de survivre à ce trio. Ouais, peut-être que c'est parce que... Enfin, j'en parlais d'ailleurs avec Denis quand il travaillait avec Sorogoyen, quand il travaillait avec Harry Astor, tout ça. Enfin, Il sort, là, il n'est pas la soie, mais parfois, il me met dans ce genre de délire. Donc, je me dis, wow, on parle quand même de mec tellement fat, <rire> du calme, mais je prends quand même l'énergie. <rire> euh, oui, parce qu'il y a ce truc, peut-être 80s, 90s, dont on vient, tous ces films qu'on a vus, et la façon dont on le redigère, enfin, dont on le recrache plutôt après l'avoir digéré, essayer de venir raconter des sujets qui euh, viennent du réel et en fait là-dedans, quel code de fiction mettre mélangé Je pense que tout a été dit, mais la forme par contre, c'est ça qui est intéressant. Mm -hmm. Moi, pour avoir fait là ce soir, ça doit être la 21e, je crois, 22e projet au public, mm -hmm. et j'ai été tout le temps là, à chaque échange, je vois euh, la surprise pour les gens, euh, parfois qui essayent même dans les questions de euh, cartographier le film, dans, alors c'est une sorte de survival migratoire, enfin il y a des expressions comme ça qui sortent. Parce que peut-être que la forme, justement, là, intrigue, intéresse euh, les gens. Et donc, euh, moi, c'est ce qui m'avait semblé cohérent dans l'écriture. Donc, je suis très content de voir qu'auprès des spectateurs, ça leur parle et ça les marque. Enfin, voilà, y a... Et même, par exemple, sur des gens qui, peut-être, sont, euh, je vais pas jusqu'à dire contre, mais je sens dans les échanges que c'est intéressant, parfois, de voir que euh, certains spectateurs, euh, le côté plus frontal du film, de ce que c'est de passer, enfin, il y a... Il y a un côté de, euh, je pense de prise de conscience de ce que c'est de traverser la frontière. Au-delà de répondre à la question, est-ce qu'on peut les accueillir, machin, ouais. euh, où chacun a son avis, finalement. Mm -hmm. Là, il euh, y a un truc plus dérangeant qui se dit, ah, on est vraiment dans ce monde-là, dans cette haine-là. Mm -hmm. et, et je pense que ça parle aux gens aussi. Mm -hmm. et, vous, et au court-métrage, j'étais déjà dans. comme ça, plutôt. Euh... Assez... assez genré comme ça ou... Je sais pas si c'était genré, en tout cas c'était un peu la même énergie de partir de sujets très réels, de faits divers, de... et un peu chercher des codes de cinéma dedans. Okay. Je pense qu'il y avait une, une... une... une recherche à l'écriture et dans la forme du film qui peut-être ressemble à ça. Mm. Ouais, parce que euh, en gros, il euh, y a un moment où comme. Je suis allé à la frontière plus au sud, plus sur le bord de mer, Vintimi, Menton, puis après je suis remonté, Vallée de la Roya, puis à un moment, je découvrais, je comprenais que les réfugiés, les exilés, cherchaient de plus en plus à passer par la montagne, quitte à être en jean et en basket et de traverser la frontière. Et là aussi, dans la recherche d'écriture et le temps que ça a mis, on s'est dit que c'était tellement évident de venir raconter euh, là aussi via la neige, le froid, la survie, ce que c'était de pouvoir passer et jusqu'où ils sont capables d'aller, parce qu'en en fait quand ils ont traversé les trois continents, la Méditerranée, arriver face à 2000 mètres de montagne, bah encore un nouveau chapitre. Enfin ils y vont. Et, euh, et moi j'aimais l'idée euh, que là aussi euh, là aussi je concède efficace machin, j'aimais l'idée que via cette frontière et les montagnes, il va être logique de la faire passer de l'autre côté. Et, euh, et de ce que ça pouvait raconter pour lui, euh, tous les sous-thèmes du film qui là aussi devenaient cohérents. Donc ouais, la montagne dans cette sorte de huis clos, puis j'aimais l'idée de oh, paysage magnifique qui en fait c'est une sorte de cimetière en ce moment. Donc je trouvais que là aussi c'était intéressant, c'était intéressant de raconter cette... Il y avait une expression que j'aimais bien qui est un peu théorique, un télo tout ça, mais d'une autrice italienne qui disait qu'il y avait une noyade à la verticale. Là. Quand j'avais lu ça, ça m'avait intrigué, je me disais tiens, allons explorer ça. Non, euh, en leur parlant du film et en leur rencontrant tous les deux, c'était leur dire déjà... Euh, ils avaient lu le scénario et ils le voyaient, ce scénario muté, ils voyaient jusqu'où ça allait, et je pense que ça, c'est ce qui leur a donné envie de faire le film. Après, pour les convaincre de le faire, je pense qu'on convainc un comédien en le dirigeant déjà un peu. Ce qu'on lui dit en fait au moment de la rencontre, c'est ce qu'on va lui répéter sans cesse sur le plateau. Moi, Denis, je lui ai toujours parlé d'un film de deuil, et je lui ai toujours dit en fait, qu'il allait rencontrer une réfugiée, qui allait évoquer euh, sa femme et que c'est d'ailleurs pour ce fantôme qu'il allait euh, faire cette traversée. Quand j'ai dit à Denis ça et que je lui ai pas dit t'es un militant machin qui se retrouve à faire un truc ou alors t'es un gars des trajectoires qui me semblait un peu plus classique dans l'écriture de certains films sociaux, mmh. bah je pense que lui ça lui a tout de suite parlé. Et on a parlé euh, de films de fantômes euh, et lui il, est, il a toujours regardé chérée d'ailleurs dans le film comme s'il la voyait elle et d'ailleurs son trajet à elle c'est de devenir sa femme. Moi la première scène que j'ai écrite, de tout le scénario, c'est la scène de la carte d'identité à la fin, avec Clément. C'est cette idée qu'on a eue un jour, de euh, « t'imagines, tu te retrouves à faire passer une réfugiée, qu'est-ce qu que tu peux faire ?» et On a commencé à chercher des idées qui étaient euh, plus cinématographiques, on a pensé à cette carte d'identité, il y a d'autres faits divers, tout ça, de gens mmh. qui essayent de faire passer des réfugiés en vendant des papiers, machin, et tout. Et on s'est dit bah, « imagine, euh, la seule carte que tu as sur toi, c'est celle de la femme que tu as perdu Il y a un blanc dans notre salon d'appart, là, machin. On s'est dit, ah tiens, peut-être un film derrière. Donc on est parti de ça. Et c'est ce que j'ai dit à Denis. Après Zar c'est un chemin de création différent. <coughs> elle, est a fui en 2008. C'était une star dans son pays. Elle ne peut pas rentrer là-bas. Mm. Le monde entier l'a découvert, ça et elle, <coughs> en mai dernier au Festival de Cannes, puisqu'elle a eu pris une interprétation féminine cette année pour les lignes Machad. Moi, je l'ai rencontrée avant, en casting. Et en casting, elle est arrivée et elle m'a dit, chérie, c'est moi. C'était clair et après, quand je l'ai vu jouer, j'ai su que c'était elle. Parce que justement, <rire> il y avait cette résilience qu'a le personnage de Chéré, ce côté frêle roseau. Et je savais que je cherchais une comédienne capable de porter, dans tous même. les sens du terme, le personnage de Samuel, lui qui est à l'opposé, mmh. colosse au pied d'argile. Et, euh, et Chéré, on a toujours parlé, arts justement, on a toujours parlé de ce pragmatisme-là dans le film pour elle elle ne voit pas un fantôme ou je ne sais pas qui, etc. C'est un homme qui veut l'aider, dont elle se méfie mmh. et dont elle va devoir faire confiance, à qui elle va devoir faire confiance, jusqu'à en fait comprendre pourquoi il l'aide véritablement. Et, euh, et ce trajet euh, intéresse César aussi, je crois, parce que, en plus, elle venait raconter tellement, tellement d'elle. C'est un peu en travaillant le film et en... Ouais, des, il y avait plusieurs films, euh, j'ai pensé euh, à Jersey euh, Skolimowski quand il fait euh, « Essential Killing » ce film de traque dans la neige, bon, tout de suite euh, les liens se font, presque expérimental à certains endroits euh, Il y a des spectateurs parfois qui me parlent de « zir Revenante, mais je trouve ça un peu… Euh, ben, il y a 200 millions de différences donc euh, je ne sais pas si c'est la meilleure… Mais je prends, on prend et, euh, et après, il euh, y a un western dans la neige que j'adore et que j'ai revu, enfin je l'avais vu plus jeune, et c'est Grand Silence de Sergio <coughs> Corbucci, qui est un vrai western dans la neige qui est assez magnifique, même plastiquement pour l'époque, enfin, c'est vraiment fou comme film. Euh, après, j'ai parlé de Champagne tout à l'heure, il euh, y a parfois des gens qui me parlent des délivrances, et oui, euh, ce côté euh, homme plus fou que la nature, donc euh, on l'avait en tête, on avait parlé avec mes producteurs, y a, il y a un film que je trouve magnifique, qui est là pour le coup un film plus ce que j'avais en tête sur les personnages, cette rencontre entre deux étrangers qui ne parlent pas la même langue, qui doivent se faire confiance. C'est un film qui s'appelle Dersu Uzala de Kurosawa ouais. euh, très, très chic, dit comme ça. Mais moi je l'avais vu, euh, étudiant, et ça m'avait bouleversé. C'est une histoire entre un cartographe russe, euh, hyper chic, bourgeois, qui a une mission, c'est... Euh, cartographier, donc dessiner la frontière entre la Russie et la Mongolie vers la Sibérie, donc c'est vraiment hostile et pour euh, s'aider et être accompagné, il fait la rencontre d'un trappeur et c'est une histoire d'amitié euh, qui est presque troublante d'ailleurs entre ces deux hommes et comment ils se font confiance comment ils s'aident et comment ils se rapprochent euh, via les éléments hostiles qu'il y a autour d'eux c'est un film bouleversant, qui est très très beau qui a une issue totalement différente parce que ça vient aussi raconter le choc entre un homme de la ville est quelqu'un de la nature, vraiment. Mais c'est vraiment un beau film et j'aime bien le citer parce que j'ai aimé ce duo dans le film qu'on a essayé aussi de créer ce duo dans les survivants.